Radio, ici et maintenant, 95.2 FM dans l'actualité. Je vous expliquais il y a quelques instants que 350 personnalités ont lancé une tribune, publié une tribune afin de demander aux autorités françaises un programme d'accueil humanitaire d'urgence pour les Afghans. Journalistes, universitaires, féministes ou spécialistes de l'Afghanistan ont signé un appel à l'initiative de l'association France, terre d'asile. Ces femmes et ces hommes réclament donc la mise en place d'une aide humanitaire pour les Afghans qui fuient le régime des talibans dans les pays frontaliers comme l'Iran ou le Pakistan, mais aussi l'accélération des délivrances de visas pour la France et un système d'accueil renforcé à leur arrivée sur le territoire français. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Aboudine Maston ancien ambassadeur d'Afghanistan en France, auteur, docteur en philosophie, un homme considéré comme la mémoire de la résistance afghane et ami très proche du commandant Massoud. Monsieur Mehraboudine Mastan, bonjour et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour et merci pour m'accueillir et je profite de l'occasion pour saluer tous vos collaborateurs ainsi que les auditeurs qui connaissent et suivent les événements tragiques d'Afghanistan depuis de nombreuses années. Je suis à votre disposition. Je vous remercie euh, d'être avec nous euh, justement pour faire le point un peu sur la situation en Afghanistan et avant tout d'entendre justement votre euh, réaction et ressentie par rapport euh, à ces 350 euh, personnalités euh, qui ont lancé donc cette euh, tribune et qui ont fait cet appel aux autorités françaises. Euh, oui, donc euh, première réaction que j'ai... Euh, bien sûr, j'ai entendu euh, donc cette euh, cette pétition qui a été lancée. Euh, je trouve remarquable et je, je suis vraiment encouragé qu'il y a encore euh, des amis fidèles euh, à la cause afghane en France qui qui ont fait cette pétition. Je, je profite de cette occasion pour le remercier. et Je remercie aussi les autorités françaises qui ont fait pas mal d'efforts depuis euh, 15 août 2021. Donc, je sais que pas mal d'afghans, de, des, des jeunes filles, des femmes, des hommes ont trouvé refuge en France, c'est remarquable, et je sais qu'il y a encore pas mal de personnes qui sont toujours dans la détresse euh, en Afghanistan, particulièrement à Kaboul, des gens éduqués, des gens qui avaient euh, vraiment eu quelque chose à apporter à la société afghane, qui sont toujours coincés, certains d'entre euh, eux sont poursuivies par talibans et vivent dans la clandestinité en permanence. Et pas mal d'entre elles aussi ont eu des, des, des problèmes de, euh, de santé, de psychologiques. Et je, je trouve que c'est remarquable de lancer cet appel. Et j'espère que les autorités françaises qui ont été toujours présentes aux côtés du peuple afghan puissent répondre favorablement à cette pétition. Euh... Cher euh, Mère Aboudine Maston, pouvez-vous euh, nous rappeler un peu euh, euh, la situation actuellement en Afghanistan, euh, ce qu'il en est, euh, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez euh, pu recevoir Absolument. La première chose qui est très important à dire, euh, surtout pour les auditeurs de, de notre radio, c'est que dans une semaine, euh, nous allons célébrer en quelque sorte, je ne sais pas si on peut appeler ça « célébrer », nous allons rentrer dans le 45e année des troubles, des, de l'instabilité et de la guerre en Afghanistan. Donc vous savez, ce drame, ce tragédie d'Afghanistan a commencé en 1978, le 27 avril 1978. Euh, donc un certain nombre de militaires ont fait un coup d'État et ont renversé le, le gouvernement de président Daoud. Et donc ils ont, mis, euh, ils ont installé un gouvernement basé sur l'idéologie marxiste euh et donc ça, ça a commencé à partir de là. Ensuite, il y a eu toute une série de rebondissements, d'aggravation de la situation jusqu'aujourd'hui et que le, le, le graphique de cette euh, situation a été c'est une petite coupure, on est de retour, voilà comme je vous le disais, c'est les aléas du direct, ça arrive, on a perdu pendant quelques instants euh, notre invité, Mère Bouddine Mastan, ancien ambassadeur d'Afghanistan en France, auteur et docteur en philosophie, euh, ami très proche du commandant Masoud, euh, qui est, euh, était en train de nous expliquer euh, la situation actuellement en Afghanistan, euh, voilà, est-ce que vous m'entendez Mère abodine Mastan, on, on a retrouvé... Euh, donc, on le bien. Je suis désolé, on a été coupé. Je reprends oui. euh, mes propos, si vous voulez bien. Je vous écoute, euh, oui, on vous écoute. Donc, je reviens à mes propos. Donc, premier élément le plus grave, c'est sur le plan humanitaire, sur le plan humain, tout simplement. Donc, il y a une vraie tragédie euh, sans précédent depuis deux ans euh, en Afghanistan par rapport à la population civile. Toute la population civile, mais plus particulièrement la, la population de Kaboul, euh, la population ethniquement parlant, euh, les Tajiks, les Azaras, les Ouzbeks, c'est-à-dire ils sont les plus euh, ciblés, toute la population non pashtun, mais dans certains cas, même les pashtuns éduqués sont, sont la cible de, de l'oppression, des arrestations ou, ou toutes sortes de, de, euh, de tortures euh, psychologiques ou physiques de la part des talibans. Donc là, on peut faire des heures sur, sur, sur, sur, sur cet aspect de la chose. Euh, donc, il y a, en plus de la l'oppression, l'autre point, c'est la misère. C'est-à-dire qu'il y a une vraie misère, la pauvreté au maximum. Il y a des familles qui sont prêtes à vendre leurs enfants, un enfant ou deux, pour essayer de euh, pouvoir donner à manger au reste de la famille. Ou dans certains d'autres cas, des gens sont prêts à vendre leurs reins. C'est-à-dire il y a des trafics de reins. Des, des trafiquants qui viennent, je ne sais pas, de nulle part, de partout, pour euh, euh, chercher des reins et des personnes qui et, si, se prêtent à une opération chirurgicale pour enlever un rein en échange de quelques centaines ou quelques milliers de dollars et avec cela ils essaient de faire vivre le, une partie de la famille. Donc ça, c'est deux exemples euh, extrêmes. La troisième chose qui est très grave pour cette population, c'est le désespoir. On ne sait pas. La population ne sait pas vers où on va. Qu'est-ce qui va se passer? Dans les années précédentes, on, on disait, « Mais voilà, inshallah, Dieu va nous aider, nous allons gagner la djihad. » Dans ça, c'était la période soviétique. Ensuite, on disait, « Mais voilà, la paix va revenir, les soviétiques sont partis, nous allons essayer de, de retrouver, faire la paix entre nous. » Ensuite, à l'arrivée des talibans, de la guerre civile entre différentes factions, une, une guerre de proximité que les pays voisins on menait en Afghanistan, particulièrement le Pakistan, on disait « mais voilà, il faudrait que la communauté internationale s'occupe de nous, Nations Unies, l'Europe et tous les pays pourront nous aider à nous sauver vis-à-vis -vis de ces menaces. » La communauté internationale est arrivée en 2001, donc ils ont fait un certain nombre de choses, mais euh, ils nous ont brutalement laissé tomber le 15 août 2021. Et nous, ils ont livré le pays aux talibans. Donc aujourd'hui, la population civile, il ne sait pas, mais finalement, qu'est-ce qu qui va se passer Sur qui on va On va demander quoi la prochaine fois Donc ça, c'est la désespoir. Donc torture matérielle, physique, tort, euh, pression euh, de la misère, et aussi le désespoir. Ça, c'est extrêmement grave. Donc je reviens, je reviens sur la situation militaire. Sur la situation militaire, les talibans euh, ont une suprématie matérielle considérable. Quand les Américains et les, les troupes de l'OTAN, de la communauté internationale sont partis, ils ont laissé des quantités considérables d'armement, de matériel et, et de munitions que les talibans ont récupérées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, la milice taliban a une armée et, et des équipements beaucoup plus forts que la plupart des pays de Tiers-Monde et surtout de, de pas mal de nos voisins. Donc, toutes ces suprématies matérielles, ça joue sur le plan militaire en Afghanistan. Euh, donc, le, le militaire, euh, matériellement, c'est eux, mais moralement, euh, la résistance plus la population, mais le déséquilibre est trop fort. Euh, c'est pour ça que la résistance, depuis un an et demi, essaie de s'organiser dans une guerre de guérilla, dans la mesure du possible, donc il y a une première formation de la Résistance autour de Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, euh, qui a pris euh, le, le, le, le leadership de la Résistance dès la chute de Kaboul en, en, en, en, le 15 août euh, 2021. Donc depuis, il mène euh, un certain nombre d'opérations, particulièrement dans une 12-15 provinces du Nord, on a un certain nombre de, de, de nos unités euh, commando présents un peu partout, surtout dans les montagnes. Euh, donc, ils essayent de faire des opérations par-ci, par-là. Mais la première souci, c'est de ne pas faire en sorte que les talibans euh, mettent la pression contre la population civile, contre les villageois, euh, parce que les talibans, comme une force, euh, je dirais, une milice euh, venant soutenue par l'extérieur, euh, ben, quand, ils, quand ils sont en cible d'une attentat quelque part proche d'un village ben, ils vont écraser le village ils vont massacrer, ils vont brûler les maisons, ils vont déporter la population donc la résistance doit faire extrêmement attention à cela pour que la population ne subisse pas les conséquences, mais malgré tout la résistance existe et ça fait un an et demi qu'ils continuent à donner un certain nombre d'opérations dans pas mal de régions. a euh, Une deuxième force de résistance qui a été organisée, euh, qu'on appelle le Front pour la liberté. Euh, donc, euh, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, euh, il y a dix jours, euh, une dizaine... Une, euh, dizaines de ces combattants ont été euh, piégés dans une embuscade et euh, ils ont perdu euh, au moins huit commandos extrêmement expérimentés euh, dans cette embuscade dans la région de Salang, proche de la vallée de Panjshir mais ces deux formations sont en train de s'organiser euh, coordonner leurs opérations un peu partout dans le pays ensuite il y a une troisième résistance civile surtout euh, les femmes euh, les jeunes filles éduquées de Kaboul, Herat bazar e Sharif et dans d'autres provinces ils mènent une résistance une sorte de manifestation euh, pacifique partout, des fois il y a des manifestations dans la rue, des fois des campagnes euh, d'affichage ou des déclarations de prise de position c'est-à-dire que la première cible des talibans c'est des femmes parce que les talibans si par malheur ils arrivent à prendre le pouvoir totalement, bien, ils vont mettre toutes les femmes en prison c'est-à-dire dans leur domicile dans l'idéologie des talibans, une femme ne doit pas sortir de la maison. Une jeune, jeune fille ou une femme doit rester à la maison, faire la cuisine, faire des enfants et servir son mari et leur famille. Donc, elle n'a pas d'autre droit que cela. Et vous imaginez, au XXIe siècle, cette situation-là, nulle part au monde, on ne voit des choses pareilles. Donc, ça, cette résistance-là est très, très massive, mais c'est pacifique. Et les talibans, là aussi, ils agissent avec la plus violence, avec la plus grande brutalité. Des centaines de jeunes filles ont été emprisonnées, torturées. Euh, un certain nombre d'entre elles ont été même tuées, violées. Euh, C'est sans précédent dans l'histoire de l'Afghanistan. Si on imagine que l'histoire d'Afghanistan a 5000 ans ou 6000 ans euh, de, de civilisation et de culture, euh, on n'a jamais vu cela. Même pour le Tchenghis Khan, de, de, de, euh, le, le grand combattant mongol avait envoyé l'Afghanistan. ils il avaient fait des massacres, mais ils n'avait pas fait autant d'atrocités que ces talibans-là depuis un an et demi. Depuis des années, bien sûr, déjà, mais depuis un an et demi. Donc voilà un petit peu euh, la différente chose. Il y a d'autres petits mouvements, des intellectuels, des, des des hommes de savoir ou des femmes qui écrivent à droite et à gauche, mais ils sont, ils, ils, leur voix... Euh, ne sortent pas vraiment, ils sont vraiment menacés. À chaque cho euh, fois qu'ils se manifestent, les talibans vont leur dire "Mais voilà, vous êtes des espions de l'impérialisme américain ou de l'Occident, ou vous êtes euh, vous êtes soutenu par des réseaux de renseignement, donc euh, ils risquent d'être emprisonnés, de torturés, et, dans certains cas, éliminés." Ça c'est la euh, euh, euh, sur le plan sécuritaire et militaire. Euh, donc ensuite sur le troisième aspect qu'on peut parler, c'est la, sur la situation politique. La situation politique aussi reste extrêmement grave. C'est-à-dire que, la, on, on a l'impression que tout le monde, d'une manière directe ou indirecte, a livré le pays aux talibans. Euh, et donc eux, ils ont installé ce qu'on appelle un Ibira. Un Ibira avec des, euh, avec une culture, une mentalité de y a mille ans. Euh, c'est la seule repère qui ressemble à la mentalité politique des talibans, c'est la période Omeyad dans, dans l'histoire de l'islam. Donc tout le reste, ils disent que c'est la décadence, ce n'est pas l'islam, euh, l'empire le, le, ottoman, ils il, il le rejettent. Tous les autres pays, les 5,5 ,5 pays de l'islam, bon, ce n'est pas islamique, ce n'est pas assez islamique, et ce n'est pas du tout islamique du tout. Euh, donc, ils veulent inventer, réinventer une islam euh, d'il y a mille ans, mais à la, à la manière de leur propre interprétation. Euh, si, pour les experts, euh, ils sont très proches de la mentalité des Khawarij dans l'histoire de l'islam, c'est-à-dire que les Khawarij à l'époque qui avaient massacré la famille du prophète, où les grands personnalités de l'histoire de l'islam, euh, ben ils, ils faisaient ça bien sûr au nom de l'islam. Et les talibans, c'est un peu dans la même dans la même euh, tradition, dans la même culture. Et ils essayent de inventer, imposer un islam totalement différent de l'islam qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc euh, euh, sur le plan politique, c'est ça la plus euh, la chose la plus marquante. Ensuite, euh, il y a aussi que le communauté internationale. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. La communauté internationale, qui est complètement, euh, euh, euh, comment dire, euh, préoccupée par les événements euh, de l'Ukraine, peut-être par d'autres euh, conflits dans le monde, euh, ils, ils n'ont pas une position très claire et nette vis-à-vis -vis de l'Afghanistan. Et un certain nombre de réseaux internationaux, euh, qui sont d'une certaine manière pour des raisons diverses, euh, soutiennent les talibans. Eh ben ils poussent dans ce vide pour essayer de faire en sorte que les talibans soient reconnus comme un gouvernement légitime de l'Afghanistan. Et dans, dans, dans les dernières déclarations des fonctionnaires, d'un certain nombre de fonctionnaires de Nations Unies, on voit apparaître cela. Euh, il y a quelques semaines, euh, Amina Mohamed, le, euh, le, le secrétaire adjoint euh, de Nations Unies, le secrétaire adjoint euh, de de, de, secrétaire général de Nations Unies, euh, qui était diplomate d'origine nigérienne, euh, est allé faire une visite au Kaboul, et en ce moment-là, il mène une campagne en disant, mais peut-être que si on reconnaît le gouvernement des talibans, en échange, on pourrait obtenir un certain nombre de, de, de choses de leur côté. Mais ça, c'est la dernière cadeau qu'on pourrait faire aux talibans. Donc, une fois que vous vous donnez la reconnaissance aux talibans, jusqu'à maintenant, les talibans n'ont pas cédé sur aucun point. Tous les promesses qu'ils ont fait, en 2021 et avant 2021 en disant que nous allons faire la paix nous allons faire un gouvernement de, de, de, de compromis avec toutes les autres forces de, de politique de l'Afghanistan nous allons forcer cela nous allons pas faire la répression nous allons pas faire euh, la, le continuer la guerre ils n'ont rien fait ils se moquent totalement des exigences euh, de la communauté internationale et, et ces réseaux là ces réseaux un peu obscur euh, de, de Nations Unies et un certain nombre de, de réseaux, peut-être américains et d'autres, poussent en, en, en disant mais peut-être en, en leur donnant la reconnaissance, on pourrait obtenir quelques concessions de leur part et ça c'est ça qui nous préoccupe dans les jours qui viennent. Donc dans les euh, il, il se peut que dans dix jours, deux semaines peut-être, il va y avoir euh, une, une sorte de conférence à Doha au Qatar. Et, et on parle que le secrétaire général des Nations Unies viendrait participer à cette conférence. Et là, on, on, on demandera aux talibans, « Mais voilà, peut-être qu'on vous donne la reconnaissance, mais en échange, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et moi, en tant qu'Afghan ordinaire, je dirais que les talibans vont faire exactement ce qu'ils ont fait depuis euh, depuis des années. C'est-à-dire, oui, oui, oui, nous sommes prêts à faire cela. Mais une fois qu'ils obtiennent la reconnaissance, ils vont dire « Mais non !» ce n'est pas dans l'intérêt de l'Afghanistan et de l'Imirat et de je ne sais pas quoi, de l'islam, euh, de, de faire ceci ou cela, parce que nous, on est, on est en charge de mettre en place un gouvernement pur islamique. Pur islamique, c'est-à-dire un islam, islam qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent. Donc voilà, la situation politique reste plus grave que n'importe quel autre sujet. Donc pour résumer, la situation humanitaire est très grave la situation militaire est aussi grave et la situation politique est extrêmement grave. Donc comment vous voulez faire la part des choses et ce qui nous fait mal au cœur c'est que la misère d'un côté et que la communauté internationale après, après avoir été extrêmement généreux pendant 20 ans nous abandonne euh, aussi brutalement et devient aussi cruel que, euh, que ce que nous vivons depuis deux ans. Voilà un peu le résumé un tableau extrêmement sombre que je peux euh, vous donner dans les médias. Écoutez, c'est vraiment très dramatique et triste. En effet, c'est cette situation inadmissible aujourd'hui à l'heure de notre civilisation et la communauté internationale qui ferme les yeux face à cela. Justement, j'avais une question à vous poser par rapport à ça. Vous nous parliez de certains soutiens des talibans. Alors, justement, en ce qui concerne la communauté mondiale, qui sont ces ces gouvernements, ces pays qui, qui soutiennent officiellement les talibans bah, nous, nous savons que le Pakistan est un vrai allié des talibans. Je dirais que ce n'est pas vraiment un allié, c'est un sponsor. C'est-à-dire que derrière les talibans, automatiquement, c'est le Pakistan. C'est-à-dire le gouvernement d'Afghanistan sous les talibans, c'est un gouvernement sous tutelle pakistanais. Nous sommes devenus par de facto une province sous contrôle, sous domination euh, pakistanaise. Parce que tous les talibans ont été formés au Pakistan et ils sont toujours euh, aussi fidèles que, euh, que dans le passé à la, aux exigences des de services de renseignement et des militaires et des autorités pakistanaises. En plus de ça, ils ont, depuis 20 ans, ils ont réussi à avoir des liens très divers. C'est-à-dire ils ont établi une relation étroite avec les Iraniens, c'est-à-dire avec la République islamique, surtout avec la branche la plus dure euh, de, de, de la République islamique. Et donc, ils sont appuyés par l'Iran aussi. C'est vraiment étrange. Euh, ils ont aussi des liens avec euh, le gouvernement chinois. Ils ont établi des relations avec euh, euh, le gouvernement euh, russe. Ils ont réussi à établir une certaine relation avec euh, l'Ouzbékistan, notre pays voisin du Nord. Ils ont des, bien sûr eu des relations très étroites avec le Qatar et que les Américains, du fait qu'ils sous-traitent l'Afghanistan par le Qatar, euh, donc forcément les Américains, ou en tout cas une partie de du euh, gouvernement américain euh, est, est dans la même dans la même tendance, c'est-à-dire que le Qatar euh, est actuellement est la base arrière pour politique des talibans, c'est-à-dire le comité politique. Le comité qui est en charge des relations internationales pour les talibans est installé au Qatar et le Qatar a euh, obtenu du fait que les Américains leur a dit ben voilà on vous laisse gérer euh, tout ce qui relations avec les talibans et nous on est derrière vous donc forcément il y a le Qatar quand on dit Qatar c'est les États-Unis derrière donc voilà pour les, les, les grands pays il y a d'autres pays qui ont aussi aussi essayé, réussi à établir un certain contact je dirais tactique je parle des Indiens, par exemple l'Inde, qui aimerait bien avoir un certain contact avec certains courants talibans pour euh, essayer de le faire sortir de la, de la de la domination pakistanaise, mais dans leur propre intérêt euh, géostratégique et sécuritaire. Euh, la Turquie aussi a un certain nombre de relations euh, avec les talibans. Donc là, il y a un certain nombre de réseaux, comme je vous dis, des, des, des relations contradictoires, euh, euh, derrière les talibans, mais chaque pays essaye d'en profiter un petit peu pour leur profit. Pour vous, dire, pour vous donner l'exemple, les Iraniens aimeraient que les, les, les, les talibans essayent de continuer une politique anti-américaine. Donc tant que, euh, que l'Amérique ne revienne pas en Afghanistan, mais forcément, ils soutiennent les talibans. Et d'après les informations qu'on a, que ce soutien-là ne se limite pas seulement à des déclarations sur le plan euh, euh, euh, opérationnel. Euh, les CEPA et d'aran soutiennent euh, vraiment, concrètement, sur le terrain la branche armée des talibans dans la guerre à l'intérieur d'Afghanistan. Les, les Russes continuent d'avoir ces relations pour essayer de mesurer comment faire en sorte que l'Amérique n'en revienne pas. Donc c'est des, des relations étranges euh, des, des, des qu'on qu a du mal à exactement à mesurer à, à, à, à savoir exactement la profondeur et le degré de ces relations là donc c'est contradictoire et' ça devient extrêmement complexe aujourd'hui donc' Ça c'est un autre aspect de la complicité de la crise afghane aujourd'hui. Sur Radio Ici et maintenant c'est Meraboudine Mastan, ancien ambassadeur d'Afghanistan en France, auteur, docteur en philosophie, considéré comme la mémoire de la résistance afghane et ami proche du commandant Massoud Alors je sais Monsieur Meraboudine Mastan que vous êtes très pris dans votre emploi du temps. Alors si vous avez encore un peu de temps, quelques minutes encore, deux petites questions. Et je voulais vous informer aussi que entre temps, depuis votre enterrement intervention il, il y a quelques minutes, on a reçu euh, beaucoup euh, de messages de soutien puisque sur notre site radio ici et maintenant.com, nous sommes écoutés euh, partout dans le monde et nous avons également reçu un message euh, euh, du conseiller de monsieur Ahmad Massoud, fils donc du commandant euh, Massoud, monsieur Abdelgader euh, Fakirzadeh qui euh, vous a adressé euh, euh, quelques mots et, et quelques messages de soutien. Euh, voilà, je voulais vous transmettre euh, ces, ces informations avant de de vous poser donc, euh, une autre petite question euh, par rapport euh, justement à ce que vous nous expliquiez en lien avec la situation en Afghanistan. Évidemment, euh, pas mal d'Afghans cherchent à fuir euh, cet enfer. Euh, finalement, aujourd'hui, actuellement, euh, qui reste en, en Afghanistan Et est-ce que euh, les talibans sont, euh, sont des Afghans ou bien est-ce qu'ils viennent de, de l'étranger Merci d'abord pour euh, tous ces messages de soutien. Je remercie surtout la radio ici maintenant qui a toujours été de notre côté. Je, je vous rappelle de la période, de la première résistance anti les talibans où on faisait des longues interviews nocturnes avec M. Abassi. Donc je vous remercie encore une fois. Je remercie aussi tous les auditeurs qui nous suivent et qui apportent leur soutien de quelque manière que ça soit. Et nous avons plus que jamais besoin de soutien de l'opinion publique de, de l'opinion du monde libre et de, des êtres humains euh, le peu de gestes ou, ou peu importe la forme de ce geste de soutien ça nous a ça nous récomporte euh, moralement et dans notre combat donc c'est une combat qui concerne le monde entier c'est pas une combat seulement pour l'afghanistan ou pour quelque euh, une cause politique ordinaire c'est un combat pour la cause humaine et euh, votre votre geste, votre geste, peu, peu importe ce que ça soit euh, euh, juste un message ou, un, ou, un, ou d'autres formes, et le, toujours est toujours et le bienvenu. Ça nous réchauffe le cœur. Euh, et donc, je, pour répondre à votre question, les talibans, c'est quoi exactement C'est un mouvement. Je dirais au maximum, et, et, et, ça ferait environ 100 000 ans maximum les vrais talibans. Euh, ensuite il y a tout un réseau de sympathisants ou de trafiquants ou de, de, de, des alliés de circonstances, euh, ça bien sûr euh, peut-être qu'il va y en avoir plus, donc ce qui est la plus grave aujourd'hui, pour moi euh, d'une manière extrêmement simple c'est qu'un pays l'Afghanistan qui compte environ 40 millions d'habitants, 40 millions d'habitants pour un superficie euh, l'équivalent de la France peut-être légèrement plus grand que la France on a livré ce pays-là à 100, 000, à 100 000 talibans qui ne sont que des criminels de guerre, des bandits, des trafiquants et des, des, des tueurs. Des tueurs, euh, euh, tout simplement. Et ça ne les gêne pas de tuer n'importe euh, qui, de, de n'importe quelle manière, même depuis qu'ils sont au pouvoir. Ils continuent à chercher, par exemple, un ancien militaire euh, et ils il les étouffent, par exemple. On, on voit des images. Même moi, j'ai reçu des images ils ont, une fois qu'ils ont trouvé un soldat ou un sous-officier de l'ancienne armée, euh, il met un sac plastique sur la tête, il ferme le plastique à, à, avec une ficelle et que la personne doit s'étouffer. Vous imaginez, donc, au XXIe siècle, et il y a des dizaines, de dizaines, peut-être même des centaines de personnes qui sont massacrées, tuées tous les jours, même aujourd'hui. Et tout ça parce que la communauté internationale parce que je ne sais pas quel souci, alors a fait cadeau de l'Afghanistan, en quelque sorte, avec un, un réseau extrêmement obscur, euh, comme des, des gens comme Ashraf Ghani, ancien président, des gens comme euh, Ahmed Kazai, comme Zalmaï euh, euh, Khalilzad, un diplomate euh, euh, d'origine afghane et un diplomate américain. Ils ont tout fait pour que le pays tombe aux mains de ces groupes. Le plus extrême, c'est-à-dire qu'ils ne représentent même pas la politique. C'est des purs extrémistes dans tous les sens du terme. Donc, c'est la situation est extrêmement grave. Donc, donc dans les troupes talibans, qu'est-ce qu'il y a Il y a bien sûr un certain nombre d'afghans. Euh, vous savez que dans et principalement venant du sud du pays, mais aussi bien sûr du nord, des talibans.